Pourquoi tu réponds pas C'est elle Si tu lui réponds pas, elle va te vénère. Mais t'en fais pas. Non, je la connais un peu quand même, c'est ma sœur. Non mais laisse. Tu vas lui offrir quoi De quoi Pour la Saint Valentin Tu vas lui offrir quoi Non mais laisse, laisse. Oh allez, vas-y, dis-moi. Non. Oh allez, je peux garder un secret, tu sais Je vais pas tenter. Ah, c'est vexant. Ah bah ben voilà, du coup elle m'appelle. Comment ça elle t'appelle Bah c'est ma sœur, elle a le droit de m'appeler. Non, non, réponds pas, réponds-moi. Et pourquoi je répondrai pas Parce que... Si j'ai envie de répondre, je réponds. Ah merde, elle a raccroché. Pourquoi tu voulais pas que je réponde Parce que je veux pas qu'elle sache que je suis avec toi. Pourquoi t'es pas censé être avec moi mais euh, tu vas continuer encore longtemps avec tes questions Oh ça va, si on peut plus discuter. Mais c'est pas une discussion, tu parles tout seul. Non, je parle pas tout seul. Ah si, tu parles tout seul. Non, puisque tu me réponds. Bon sang. Du coup Du coup, quoi Bah, ça va pas avec ma sœur Comment ça Bah, c'est la saint Valentin, elle t'appelle, tu veux pas répondre Ah, t'as pas de cadeau. Mais comment ça, j'ai pas de cadeau Bah, tu veux pas me dire Mais ça veut pas dire que j'ai pas de cadeau Hmm... Quoi hmm. Non, rien, j'ai rien dit Bon, tu me gonfles. Moi, je te gonfle Oui Si tu veux une excuse pour quitter ma sœur, je peux t'en trouver. Non mais arrête avec tes plans C'est pas un plan Je la connais bien, ma sœur. Mais pourquoi je la quitterais Parce qu'elle est chiante. Ouais, mais ça suffit pas. Parce qu'elle ronfle. Parce qu'elle ronfle. Ah oh, ouais, elle ronfle Bon, allez, tu me saoules, je me casse. Ah ouais, carrément. Et du coup, si elle m'appelle, je dis quoi Ah, je vais lui dire qu'il la quitte, au moins, ça lui fait gagner du temps. Mais qu'est-ce que t'as foutu De quoi donc Mais avec ta sœur Qu'est-ce que tu lui as dit, putain Bah, euh, je lui ai dit que tu l'as quitté. Et pourquoi t'as fait ça Bah, c'était pour t'aider, t'avais pas de cadeau. Mais m'aider à quoi, bordel J'ai un voyage aux Caraïbes. Un avion pour ce soir à 20h Je sens que t'es énervé. Tu veux pas prendre une seconde pour t'asseoir Je veux pas m'asseoir. Je veux que tu arranges le bordel que t'as foutu avant ce soir. C'est euh, clair Je fais ça comment, moi tu te démerdes Non, mais là franchement t'es chiant. C'est pas parce que je suis célib que j'ai que ça à faire, drabibocher ton couple. C'est bon, c'est bon, bon, Non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Arrête, arrête. Promis, promis, je le fais, promis, promis. Arrête, arrête.